Oui, à rejoindre partie, nous pouvons commencer la partie Fitoc. Uh, go rejoindre oh, je suis payeur 2, c'est la première fois de ma vie que ça marche yes. Oh, oh putain Oh, oh. mais c'est stylé, c'est toi qui oh. contrôle Non, y a... je crois que c'est nous deux <rire> C'est horrible <rire> Arrête, mais on doit aller où voilà. Au point, Vietnam, hein. on va à la guerre! Non, on ne verra pas! Les oh, prisonniers beau. de guerre sont retenus au Vietnam depuis 25 ans! Trouvez-les et libérez-les! Au Vietman! Ah oui, au Vietman! Oh <rire> <rire> putain, c'est de la merde! On est où? Ah, là, je sais pas moi, je suis, je suis un écran noir! Hein. Ah, ah, ah un camion! Bon. Ah, je suis un Rambo gros! Wouah! Mec! Ah, oh, je peux montrer mes muscles! Regarde! Ah non, ça le refait pas! Mais oui, t'as bon. vu ce que je viens de faire là? T'as fait comment? L2. Ouais, oh, L2, c'est ça! Ah bah, j'en ai plus! Mec, et comment? Ok! Comment t'es allé là-haut? Ah, bah, je suis passé, gros, voilà. Ah, ouais, comme ça. L'Amérique, notre patrie euh... Oh, je suis tombé. Eh, regarde comment on court. Sauve-moi Regarde <rire> <Fred>, comment on court. <rire> on dirait des sous quoi, Comment en fait, on fait pour libérer l'autre con What voilà. <rire> Oh Oh, oh T'as l'air de flamme Barbaracus, join the battle Regarde ce que je fais. Ah, j'ai un nouveau perso, <rire> du coup. C'est énervé oh, laisse-moi devenir. NON ah Merde ah du coup j'ai plus le barbaracus C'est quoi ça décalap là <rire> Je comprends rien on fait n'importe quoi on tire sur tout Attends y'a du sang Y'a du sang mec Oh, oh c'est gore ah, mais... ah on va devoir mettre la vidéo en limite d'âge on a, on a un nombre de balles ou pas Ouais mais je sais pas ah moi, Allez je, je m'en pourrais... vais sans toi Eh <rire> hey, moi je savais pas Oh c'est trop drôle <rire> Ah, mais j'ai reçu celui avec un lance-flamme. Attends, on est passé par là. Ah, c'est quoi ça Ah, c'est pas par là. Mec, je suis mort comme une merde, c'était trop nul. Ah, bah voilà. C'est pas le mec dans les. Euh, comment ça s'appelle Mission impossible Il euh, y a un non, gros moi, Renault moi. dans les missions impossibles. Oh Border Walker Ça fait C'est un ah, fusil à pompe. What, il, What se passe quoi il se passe quoi Il se passe quoi Je suis <rire> mort. Ah non, je <rire> me suis transformé en quelqu'un. J'ai hein, deux vies, il me reste deux vies là Oh, j'étais Chuck Norris Sauvez-moi C'est toi Ah, oui Bro hard. Oh putain je suis bro hard Oh Y'a un démon Y'a plus de démon Il était mignon Allez ah, c'est <rire> Oh. Trickshot J'ai pas Trickshot bon. je suis mort ouais Non je te sauve Je suis Chuck Norris bah laisse moi, laisse -moi jouer à Chuck Norris là hein. Vas-y regarde Wesh <rire> Il a écrasé son pote <rire> <rire> c'est n'importe quoi ce jeu. Euh, comment on passe là Ah comme ça putain. Ah bah je peux pas moi Je peux pas Oh bah c'est sympathique ça, ça m'aide bien Ah mais c'est la grenade Ça fait ça la grenade J'ai bien me sauver Ouais merci oh, euh, La grenade elle fait quoi Oh y'a un truc hydraulique là genre oh. Y'a a fait un mec là oh. T'as vu le truc, ce que ça a fait Oui What Mais c'est énervé ce jeu. T'es mort comme une merde, c'était taurons nul. <rire> c'était ridicule. J'ai même... même pas bougé pas en bas. Putain, j'ai failli mourir, j'avais pas capté au début. Ah bah, je suis mort. Tu veux pas revenir avec moi, s'il te plaît Attends, bah oui, mais il y a du feu. Mais le feu il fait rien. Comment Attends, je, fais je, vais Quand je... Quand je fais pour creuser Je vais t'aider. Comment je fais pour creuser Je vais t'aider. Non, non, je vais Comment on fait pour creuser Ah merci. T'as vu, je t'ai sauvé. Semé... <rire> merci. Oh là, là, on est tellement mignons. Salut baby Moi j'y vais Oh non le bâtard <rire> J'avais pas du tout vu que tu l'avais On en a éliminé un hein, du terroriste Oh, très sensuel. Je me suis bavé dessus gros. <rire> non mais genre vraiment en plus. Ah Ah oh, c'est moi ce bon qui l'avais C'est quoi c'est ça? Wouah Attends il y a quoi celui What c'est quoi ça Attends, attends, bouge C'est un scène grenade Oh je suis mort comme une grosse merde, j'ai me suis... coupé une expl... un baril explosif. Sauve-moi Merde je sais peut-être que j'ai. Merci, ça. merci bro. Il se passe quoi Oh Oh my god Oh the Brother Wesh <rire> oh. oh putain j'aurais dû le garder ça. T'es prêt Moi j'y rien et <rire> Ils sont tous morts. Mais c'est trop nul! On les a éclatés! C'est trop nul! Allez! En fait, le jeu, je l'ai mis en normal, j'ai juste pas mis le truc difficile. Oh! YoloCopter! Attends, c'est quoi là? C'est le combodge je crois. C'est l'Artsoska. Oh, attends, c'est Ok, c'est Rocketman. Oh! Oh non! Merde! Mais! Je suis désolé. Toi, c'est quoi ça C'est quoi ça C'est des mines. Non, ça fait rien. Je un compliqué dessus et tout. Ah <rire> Ah merde <rire> <moi> aussi. <rire> mais pourquoi What Putain, mais ouais, t'as des vies, pas moi. C'est très très drôle ce perso. Ah merci. Oh. oh mais moi, j'ai encore des vies. Ah bah plus j'en ai plus. Il, il, est, il est pas ouf. Hein. Oh. Putain. C'est qui lui T'as monté ce qu'il a Ok il a okay, là, un ça, fusil à pompe Ça rebondit Oh je contrôle Oh barre-toi, ça a buggé. Non je contrôle Ah oui d'accord Et bouh Oh my god Non laisse moi le personnage Oh Excuse Oh j'ai Braid J'ai Braid T'es prêt Re Regarde, laisse le le petit morceau, le petit bonhomme tout seul <rire> C'était ridicule son cri Oh lolo Ah bah t'es mort Je je suis mort ah bah y'a un morceau de toi ici Bah voilà, partez sans moi hein, dites que c'est pas triste Oh j'ai le Rocketman, yes Rocketman, on l'appelle C'est à cause de toi hein. <rire> Mec wow, wow, wow. Oula, oula, oula ah, Je me suis fait écraser par le truc Bon bah voilà, salut hein. Ok. <rire> le pauvre, t'as rien op... vie Oh putain Salut, je m'en vais sans toi. Hop Non. <rire> J'ai sauté en plus <rire> J'avais tellement d'espoir dans ton regard. En fait, je m'amuse beaucoup sur ce jeu. et eh ben, on remercie un abonné qui nous l'a recommandé. Se reconnaître Oh putain est sur notre Discord. D'ailleurs, rejoignez notre Discord si vous voulez nous recommander des jeux. Bon, y'a des, des abeilles Ouais, faut qu'on teste de détruire les abeilles. Aïe. Ah, ça fait un essaim... Euh... OUAIS oh oh C'est pas Made in Black Mais tu te fous de ma gueule. Mais wesh, mais wesh. Et <rire> il y a un gars. C'est quoi ce là, jeu? Mais là, t'es pas mort. Et là, t'es pas mort. C'est quoi okay. ce jeu? En fait, on meurt ah, pas maintenant. de ses propres explosions. Ah, mais par contre, des trucs barils et explosifs, oui. Embuscade! Oh. oh, beau move, beau move le, le retour comme ça. Ah merde, c'est un boss. Et je suis pas là. Tranche les missiles. Ouais. Mais wesh, c'était trop nul le boss. Mais vas-y, j'ai dit le truc. Et après, y a un chat, il arrive, il fait. Il t'a mangé. Pas... Mais c'est quoi qui tient les missiles C'est là-haut C'est le camion Tu vas mourir. Ah non GG Chut, Je suis un génie. Il dort lui ou il est mort Il est mort. Bah ben, C'est pas trop tôt pour la réussite cette fille. Fait... Allez salut Oh non <rire> je suis mort en plus <rire> J'ai fait exploser la gueule Putain on l'a galéré Ouais on a oh galéré, ça, ça commence à devenir plus dur en fait. Ah, mais mais c'est grave ah, drôle. Attention ouais, je... Oh, chargé pourquoi tout s'écroule après oh, y'a une tyrolienne voilà. euh, pour pourquoi j'ai pas pris la tyrolienne là oh. hein. hop hop oh, putain t'as failli m'avoir c'est mon but oh, j'ai Chuck Norris Moi je suis mort là, vivant. Merci Chuck Norris me. <rire> Ta gueule Oh, putain. <rire> il a rigolé mais genre il a voulu ne pas rire Tu sais tu t'es retenu mais t'as lâché quand même un petit rire Alors pour tous ceux qui regardent la vidéo Sachez qu'il fait à peu près 40 degrés dans ma chambre là Que je peux pas mettre de ventilateur Sinon ça s'entend au micro Et que je suis en train de décéder Oh Oh là un oh my God. Oh, ouais, ça, ça Cannon. ah ça, ça, ça balance des mecs <rire> Ça <rire> balance des terroristes <rire> L'autre c'était pas un poisson hein. Ah J'espère que je t'aurais été d'une ai grande aide je suis arrivé ça me sort de bataille, je suis pris la première balle venue, je suis mort. Moi oh, j'ai un nouveau truc Ah ouais T'as terminator ah. Moi j'ai niqué un. Hein. Je l'ai enculé Zone libérée Oh je veux bien terminator avec le pouvoir Je pense qu'on est fini pour aujourd'hui mec hein. Moi j'aimerais bien aller attends, attends laisse-moi laisse conduire, laisse-moi conduire. Est-ce qu'il y a une zone Ah ouais putain, elle est là. France. La France Et Bah dans le prochain épisode on aura peut-être la France hein. Oui. L'Afrique Putain, l'Afrique elle est toute petite le petit bro, japonais. 100 moi, et la statue bien. de la liberté avance. Allez, oui. voilà. Dites-nous si vous voulez un, un nouvel épisode quand même. Bon, ouais, je pense. Ouais, un... Même nous on s'est éclaté ça. à le faire. Ouais, vraiment, c'était un bon jeu. Merci bro bro van de nous avoir conseillé bro force. <rire> <rire> <rire> Vas-y. <rire>